Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que mon banquier déteste le plus mais que vous généralement vous aimez le plus, on se retrouve pour un nouveau haul sur la chaîne, prenez quelque chose à boire parce qu'il fait franchement chaud et moi je suis en train de crever, on y va alors sans vous mentir entre avril et maintenant j'ai énormément dépensé, euh, euh, comment vous dire que j'ai fait quelques petits achats, j'ai également eu mon anniversaire qui est passé donc j'ai eu quelques petits cadeaux Disney et c'est pourquoi je vous fais ce haul ci vous allez voir il y a un peu de tout, il y a des soldes pas des soldes, Disney en Paris, Disney Store tout ça, je vais pas perdre plus de temps et je vous montre tout ça, je vais commencer par vous présenter mes cadeaux d'anniversaire donc du coup qui m'ont été offerts par mes amis et mes proches, j'ai tout d'abord été très gâtée en pins puisque ma copine Laura de The brightside m'a offert cette petite merveille donc c'est un pins fin limité à 50 exemplaires je sais pas d'où il provient mais je vais vous montrer tous les détails en close-up et comment vous dire j'en suis amoureuse je ne connaissais pas du tout son existence et franchement j'ai eu un coup de cœur absolu dessus donc merci Malora si tu passes par là c'est juste une pure merveille de ma copine Laetitia j'ai également eu ce set ci de pins mes amis savent que je suis fan de pins disney et donc c'est un lot de 4 pins qui se trouve à disneyland paris sur le thème de mickey mouse j'ai déjà porté ces deux là et euh, je les aime vraiment énormément début juillet j'ai également vu ma copine thiboudou Boudou à Disneyland Paris et elle m'a fait une petite surprise, elle m'a offert ce pin ceci, alors je ne savais pas du tout qu'elle me l'achetait, elle était en train de me sonder pour savoir si je le voulais ou si je le voulais pas et donc du coup elle m'a bien eu. et je le trouve juste trop mignon, la tête de Simba est juste adorable et euh, hyper touchée par cette attention donc euh, merci à toi Tibou. De mes amis, les polémiqueurs, donc euh, je vous fais un coucou à vous aussi de la part d'Alex j'ai eu Jack Jack que je trouve juste trop trop chou, d'ailleurs j'ai fait une photo avec lui euh, où j'ai lancé dans le ciel qui vous a plutôt plu et euh, de la part d'Elisa j'ai eu ce mug de la fée clochette qui se trouve à Disneyland Paris et comme elle a laissé le prix je peux vous dire ça coûte 12,99 Cette fois-ci de Alice et Laetitia j'ai eu ceci donc qui est un porte-monnaie de chez Primark qu'elles ont pris à Londres, je suis pas sûre que cette collection soit sortie en France, vous me direz ça dans les commentaires et le dernier petit cadeau c'est de Lily la tigresse des Toon Studio Prod qui m'a offert ce petit t-shirt-ci que j'aime énormément, il vient de chez Undies. Et en fait, ce sont les sœurs d'Ariel sous un décor un peu Insta, tout ça. Et je trouve vraiment cool. Et elle m'a pris euh, de la taille S. Honnêtement, je pensais que ce serait trop petit pour moi. Et, et en fait, il se trouve qu'il me va tout pile. Donc euh, vraiment une très très bonne surprise. Avant de vous montrer mes achats plus disney disney je voulais vous présenter cette paire de boucles d'oreilles ici que j'ai acheté en solde chez mango pourquoi est-ce que je vous les présente déjà parce qu'elles m'ont coûté 6,49 mais encore et surtout parce que ce sont des boucles d'oreilles parfaites à mon sens pour faire isma je les mets de côté et je pense que je pourrais faire un Disney Bound de ma méchante préférée prochainement je vais vous présenter à présent les petits achats que j'ai fait à disneyland paris en juin avec ma copine miss jirachi on a découvert la saison marvel au Walt disney studio et on a eu un coup de cœur pour ce petit gobelet euh, de Groot, donc normalement il y a la paille qui va avec et vous avez marqué I am Groot et le petit point particulier c'est qu'il danse et tous les casques qui m'ont vu avec, m'ont demandé où je l'avais acheté et tout, ils se trouvent donc dans les kiosques et si jamais vous voulez mon avis sur cette saison parce que je reçois souvent des DM insta et tout pour euh, connaître mon avis n'hésitez pas à aller voir sur mon blog, je vous ai fait une review détaillée avec plein de petites photos faut savoir également que j'ai un énorme coup de cœur généralement pour les décorations de Noël tous les ans à Disneyland Paris je les dévalise et donc la nouvelle collection est sortie et cette fois-ci j'ai craqué pour deux clochettes, donc là il y a un miroir que je vous mets pas en face parce que j'ai peur de vous éblouir et là... Vous avez du coup une lanterne de clochette, elle est sur une balançoire du coup et elle avance et j'adore ce principe de lanterne, je la trouve vraiment magnifique. Je m'étais dit que j'allais arrêter avec les clochettes parce que j'en ai vraiment beaucoup trop et en fait à chaque fois ils arrivent à faire des choses très innovantes. Et donc ce ne sera pas pour euh, la décoration de Noël puisque moi je les utilise toute l'année, là cette fois-ci ce sera plutôt pour euh, garnir euh, ma nouvelle commode. Le miroir m'a coûté 12,99€ et la lanterne... J'ai également acheté ce pins aussi, c'est un pins Open de Disneyland Paris qui coûte 6,99. donc les pins les moins chers et franchement coup de cœur de fou pour les finitions de ce pins du lapin d'Alice au pays des merveilles. C'était la première fois que je le voyais en open, j'ai pas hésité une seconde, je l'ai pris tout de suite et franchement je vous le recommande parce que la qualité est vraiment sublimissime. Et enfin pour les soldes de Disneyland Paris, j'ai craqué sur ce jean ci donc là comme ça <rire> vous n'allez pas voir grand chose mais la spécificité c'est que vous avez tous des détails en perles et en fait ce jean, je l'ai repéré depuis une éternité et ce qui m'a fait euh, ne pas le prendre jusque là bien évidemment c'était son prix puisque les affaires de Disneyland Paris sont souvent assez chères celui-ci coûtait 90 euros à la base il était soldé à moins 50 donc 45 et euh, avec mon passeport magique plus je l'ai eu à 40 et honnêtement j'ai pas hésité des masses par contre c'est la première fois que je mets aussi cher dans un jean j'ai été un petit peu perturbée de base par la forme très droite mais je pense qu'il y a moyen de faire vraiment des looks assez sympas. Je pense que le jean est plutôt de bonne qualité. Donc je ne suis pas mécontente de cet achat. On va rester dans la catégorie fringues. Puisque j'ai été chez Primark. Et que ça faisait un petit moment que je n'avais pas dévalisé. Donc j'y suis allée plusieurs fois. Et à chaque fois j'ai pris des petites choses. Ce qui donne... Euh... Ce que vous allez voir maintenant. Tout d'abord, j'ai craqué sur un ensemble de pyjamas. Donc je me suis dit que j'allais me restreindre un peu sur les pyjamas. Je cherche des pyjamas plus adultes niveau Disney. Mais j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Donc là, vous avez le haut de Dembo. Qui a des couleurs très douces et tout, que j'aime énormément. Et qui coûte 10 euros avec son petit short. Tout chou, tout mignon, rien à dire. Très frais. Je, je le trouve absolument adorable et généralement pour être bien à l'aise moi je prends du 38-40 j'ai également eu un énorme coup de cœur sur ce petit aussi je pense que j'utiliserai plutôt pour dormir parce que je cherche des hauts un peu discrets donc c'est ce aussi crop top Mickey qui m'a coûté 6€ donc et qui est du taille 38 j'ai aussi beaucoup aimé ce bat pyjama-ci surtout à cause de ses couleurs pour être honnête donc c'est un pantalon legging je pense pas que je vous montrerai de close-up avec parce que bon euh, on va dire que j'ai un peu pris des kilos en ce moment le petit côté Disney c'est ce T donc de Thumper donc Pampan en anglais avec le petit Pampan qui dort. Mais je n'ai pas de haut qui va avec. Et il m'a coûté également 10 euros. J'ai également acheté 3 t-shirts Mickey. Donc je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Et franchement je le voulais mais désespérément. Et à chaque fois que j'allais au Primark je tombais pas dessus. Et en fait la dernière fois que je l'ai vu j'ai craqué. Je l'ai acheté direct. Par contre euh, il taille extrêmement grand. Donc c'est fait pour être porté très loose je pense. Puisque ça c'est un taille 34. Et honnêtement il est déjà très long et assez large, donc euh, j'aurais pas pu prendre taille en dessous, alors que normalement je porte quand même du 38, hein. Et cette petite merveille m'a coûté 12 euros. J'ai aussi adoré les couleurs de celui-ci, donc là encore un Mickey Mouse assez sobre, qui taille encore une fois assez grand, puisque ça c'est un 38, et j'adore en fait les écritures multicolores, je sais pas, ça me fait penser au logo de Google, me demandez pas pourquoi, et je pense que ça, dans un jean rentré taille haute, ça fait le job. Vous m'avez vu avec lors de ma journée avec Boudou. j'adore ce côté un peu... Euh, pom girl, chaussettes de sport, tout ça, et il me semble qu'elles m'ont coûté 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. Et enfin, dernier t-shirt, encore un t-shirt Mickey, ouais je sais, donc c'est celui-ci. Cette fois-ci je regrette un petit peu parce que j'ai pris une taille 40 et je trouve que ça fait un peu grand sur moi, mais il n'y avait pas le 38, donc j'avais peur d'être trop serrée dans le 36 et j'avais pas essayé en plus, honte à moi. Mais euh, j'aime bien ce côté un peu rétro, vintage du Mickey Mouse, c'est tout simple, ça fait son effet, et moi je l'avais porté avec une jupe rouge. Et je trouvais que ça ressortait vachement bien avec les couleurs. Mais ce n'est pas tout, puisque chez Primark, vous le savez, ils font aussi pas mal de déco. Et donc, euh, j'ai acheté deux petites choses. Ceci, qui est donc un porte-bijoux euh, de Marie des Aristochas. Je suis en train de réorganiser ma commode, mon espace bijoux, tout ça. Donc euh, peut-être que euh, par la suite, je vous le mettrai en concours. J'ai également acheté le mug de Zip, qui est juste trop trop chou. Donc moi, j'ai déjà un mug de Zip qui est donc derrière dans ma collection, mais jamais de la vie je boirais avec, c'est un objet de collection, alors que là je pourrais boire dedans et je le trouve vraiment trop chou, et je l'ai payé également 6€. Et enfin j'ai une dernière petite chose à vous présenter, c'est ce mug de chez Primark Donc de Marie des Aristocha. Et celui-ci, je vous le fais gagner en concours Donc il vous suffit de remplir le formulaire Google Form De vous abonner à la chaîne et de respecter toutes les conditions Attention, je veille Une participation par personne, pas plus Sinon vous serez automatiquement disqualifié. Et je vous laisse retrouver toutes les conditions en barre d'infos Je suis désolée la Pixie Army, j'ai éteint la lumière que vous voyez juste derrière Parce que juste je crevais de chaud C'était juste plus possible Là on va continuer avec la catégorie un peu random Pour mon anniversaire, je me suis offert ceci donc euh, c'était en vente sur Amazon c'était en promo à, à peu près 7€ euros, il me semble et en fait c'est différents décors qui vous permettent de faire des photos sur Asos j'avais également acheté cette robe-ci euh, que j'ai portée d'ailleurs à la fan day si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble donc c'est une robe t-shirt mais en fait la petite astuce c'est qu'en fait c'est pas une robe t-shirt, c'est un t-shirt pour homme Si vous preniez une taille S, donc c'est un t-shirt assez long, ça vous faisait une robe. Et en fait cette astuce-là avait été donnée par le compte Instagram Lucy Toys Et honnêtement j'ai pu que suivre et j'adore. Je trouve qu'avec des baskets ou avec des talons et tout, il y a moyen de vraiment faire un style au top du top. J'ai également acheté ce t-shirt-ci euh, que je vous avais présenté sur Instagram. Donc c'est un t-shirt de Mickey avec une pastèque qui vient de H&M Kids. Euh, moi je crois que j'ai pris une taille 14 ans oui c'est ça, taille 14 ans et en fait si vous êtes plutôt petite de taille, assez filiforme vous pouvez normalement vous permettre, il suffit de regarder un petit peu la conversion des tailles, mais honnêtement il y a de jolies offres et donc du coup je l'ai payé 10 euros il me semble, et enfin coup de cœur de ouf cette robe-ci de chez EMP avec des dessins de Stitch qui sont extrêmement discrets, j'ai adoré cette robe j'ai eu un coup de cœur de fou dessus et c'est la robe que je portais pour fêter mes 25 ans avec mes amis c'est une robe que j'aime du plus profond de mon cœur euh, qui m'a quand même coûté 50 euros hein, donc c'était pas donné mais je regrette euh, j'ai pris une taille S honnêtement je trouve ça un peu grand pour moi, je ne l'ai pas renvoyé, un XS aurait été mieux je pense. Pour ceux qui font à peu près la même taille que moi, que vous puissiez vous repérer. Je la trouve juste absolument sublime. J'ai eu pas mal de soucis de commandes avec EMP. Le truc que je peux vous dire, c'est que si jamais vous avez des soucis, honnêtement, vraiment, hein, je vous assure, le service client est absolument génial. Euh, les personnes sont à votre écoute et tout, donc ne vous inquiétez pas sur ce point-ci. Et enfin, je termine avec la catégorie, comment dire, la plus fournie de ce haul, ce sont les livres. J'en ai... Une montagne donc je vais vous les présenter petit à petit. D'abord il y a ce livre ci dont je vous ai un petit peu parlé dans ma vidéo des secrets des indestructibles qui est en anglais et qui raconte l'histoire Girl avant qu'elle rencontre monsieur indestructible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous aimeriez une review de ce livre, on ne sait jamais. Il y a également celui-ci que j'ai acheté sur Amazon, d'ailleurs vous aurez les liens en barre d'infos. Donc là c'est un magazine hors-série sur euh, l'histoire des parcs Disney, je ne l'ai pas encore lu mais je pense vous en parler dans le prochain Disney Book. J'espère que ça vous intéressera. Si jamais il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'aime bien euh, échanger avec vous sur ce genre de sujet. Après, il y a également ce livre aussi dont je vous ai parlé en Insta Story. Et honnêtement, si vous avez insta la Pixie Army, rejoignez-moi dessus parce que je vous partage vraiment pas mal de choses en avance. Donc euh, c'est un hors-série des trésors de Pixou qui m'a coûté 5,50€, voilà. Et en fait qui vous parle un peu de la jeunesse de Pixou en BD. Donc il y a à peu près, euh, bah, n'hésite pas à mettre le numéro des pages, il y a plus de 200 <rire> il y a vraiment pas mal de contenu et tout, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette série, il faut savoir que même si vous prenez en cours de route, euh, vous avez des bons à l'intérieur qui vous permettent de commander l'intégralité de la collection, c'est 6,50€ honnêtement je trouve que le rapport qualité prix est extrêmement bon et moi je vais me commander le reste de ce pas pour pouvoir avoir l'intégralité de la collection vous le présenter parce que je sais qu'on trouve pas forcément des livres disney à petit prix et quand j'ai un bon plan je vous le partage direct alors je viens tout juste de le recevoir j'ai euh, reçu le art of du prince d'egypte euh, qui est donc pas un disney mais un dreamworks je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas la surcouverture mais c'est un livre qui a une cote qui est assez élevée j'ai réussi à l'avoir pour 30 euros donc je suis plutôt contente et euh, j'ai hâte de le découvrir donc là encore n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait ou pas du tout pour mon anniversaire de la part de mon chéri j'ai eu ce livre aussi que j'ai dévoré mais je vous en dirai plus dans le prochain disney books donc c'est un livre euh, sur les différentes cartes des parcs disney jusqu'en 2016 donc jusqu'à l'ouverture de shanghai disneyland et euh, je ne vous en dis pas plus mais il a coûté 28 euros il me semble donc là je continue avec des livres que je vous ai également présentés en Insta Story, puisque je me suis rendue dans les gilbert jeunes et gilbert joseph qui sont à paris et en fait ce sont des magasins qui revendent des livres d'occasion et donc euh, j'ai pu trouver celui-ci chez euh, Gilbert Jeune, voilà. Donc il était d'occasion à 25,40€ alors qu'il en coûte 39 normalement. Et c'est sur l'histoire de Mickey Mouse. Donc euh, je vais le lire et je vous donnerai mon avis comme d'habitude. D'occasion, j'ai également eu celui-ci en français. Donc l'art de Walt Disney de Mickey à Mulan, il est un peu rayé mais bon l'intérieur est correct et je l'ai eu à 12,80€ donc autant vous dire que j'ai pas réfléchi très longtemps et je l'ai pris direct. Si vous avez vu euh, ma vidéo des secrets des indestructibles 1 et 2 vous le savez sûrement déjà mais du coup je possède également le art of des indestructibles 2 et enfin le petit dernier de la collection c'est ce petit art of comme vous voyez il est un peu beaucoup plus petit que les autres mais il est également de la collection chronicle books et en fait c'est euh, le premier art of que je vois sur un court métrage Pixar donc j'ai pas réfléchi très longtemps je l'ai pris normalement il vaut 25$ et moi je l'ai trouvé à 12€ et c'est pour ça que je l'ai acheté c'est pas forcément mon court métrage préféré mais je trouvais que c'était une belle initiative et je, je suis contente de le posséder dans ma collection bon et puisqu'il faut bien euh, terminer ce haul quelque part je termine en vous présentant les deux DVD que j'ai achetés. il faut savoir que j'achète très peu de DVD c'est pas forcément mon truc mais euh, là ce sont sur les trésors Walt Disney donc il y a énormément de courts métrages, etc et surtout ils se vendent très peu cher puisqu'ils sont vendus 6€ pièce donc là encore je les ai achetés sur Amazon mais je sais euh, de la bouche de certains membres de la que vous pouvez notamment les retrouver à Carrefour et tout Mickey Mouse, les années noires et blancs et là sur Oswald donc je trouve ça cool et j'aimerais bien pourquoi pas continuer à me faire la collection au fur et à mesure et à découvrir les prochains voilà ma pixie army c'est tout pour ce haul j'espère que celui ci vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre article préféré comme d'habitude et surtout à participer parce que j'ai hâte de vous faire gagner le petit mug marie que je vous ai présenté précédemment n'hésitez pas à mettre un hashtag toujours là si vous êtes encore là parce que je sais que mes hauls sont de plus en plus longs, <rire> ce qui ne fait pas très plaisir à mon banquier je vous l'avoue et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce en l'air, le petit commentaire, le partage qui fait toujours plaisir. Et surtout, pensez à vous abonner à la Pixie Army. Vous savez à quel point c'est important pour moi. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime Bisous, bisous, bisous